Bonjour et bienvenue pour ce nouvel unboxing consacré à l'un des véhicules emblématiques de la Seconde Guerre mondiale, la Jeep Willis MB ou quarter -ton Utility Truck, ici au 1.35 e chez Tacom. Hello and welcome for this new unboxing video dedicated to one of the iconic vehicles of Second World War, the Willis MB or quarter -ton Utility Truck, here in 1935 scale and produced by Tacom model. La finesse des détails de ce nouveau kit de Jeep Willis, à l'image du moteur, du tableau de bord ou encore de la Browning M2, donnera pleine satisfaction à ceux d'entre vous qui souhaitent réaliser une maquette la plus fidèle à l'original. The fine details of this new Willis MB kit like the engine, the dashboard or the Browning M2 will give full satisfaction to those of you who wish to build the most accurate model to the original. Je vous propose de découvrir en ultra-haute définition les grappes EPS constituant ce kit TACOM disponible sur les sites 10001 Hobbies. I propose you to discover, in ultra-high definition, the components proof and parts of this kit from Tacom, now available at 1001 OBs.